À minuit et demi, hein. ça c'était juste avant les élections, tu vois juste avant les élections. Il reçoit un coup de téléphone, il était mis à minuit et demi, une heure, tu vois. J'étais prêt à me coucher avec ma bouillotte, hein. Euh. Et, alors, j'ai fait, il m'a dit oui, c'est GFL. tu si, euh, si me connais pas ah ben, Je je connais pas tout le monde, moi, attends, hein. Euh, c'est quoi, quoi ton nom C'est quoi si, Stéphane, Stéphane, Stéphane, Stéphane, mais moi je connais Stéphane, euh, mon voisin s'appelle Stéphane, j'ai le copain music à Stéphane, j'ai des copains peintre à Stéphane, j'ai mon poissonnier, s'appelle Stéphane, il euh, y a un boucher aussi vous dites qu'il s'appelle Stéphane. Vous appelez tout Stéphane quand même, hein? oh, Mais Stéphane qui Stéphane Écoute, bah, tu fais un petit effort. Tu ne me reconnais pas. Tu ne me reconnais pas, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment, t'es venu me voir. T'es venu me voir à Perrier. Perrier, Perrier, mais j'y vais jamais à Perrier. J'y vais jamais, puis c'est trop loin pour moi, Perrier, et puis puis c'est dangereux, tu vois, de conduire à mon âge, tu vois, hein, bon, alors, euh, on, va pas, on, va, on va pas se mentir, je sais pas qui quitter. Stéphane, Stéphane, Stéphane, Stéphane, Stéphane qui Stéphane Travers, Travers, Travers, député de la Manche, tu vois pas ah mais ben, si, si, si, si, j'y suis allé à Perrier ah ben, oui, pas à Perrier mais on est arrivé de belle, alors il y a un accident déjà, tu vois, hein Bon, ça s'est pas bien passé, tu vois, hein En plus, le gars, il n'a pas voulu le reconnaître cette mais je... Attends, je ne suis, suis pas là pour entendre ta plainte sur, sur le mec qui, qui t'a écrasé, tu vois Bon, alors bon, euh, est-ce qu'on peut se voir ben, On peut se voir, bien sûr, on peut se voir, on peut se voir, on peut se voir. Moi, je ne à Périer, c'est dangereux, tu vois, Périer. C'est dangereux, c'est trop loin, tu vois Et puis, ils ne conduisent pas bien, les gens là-bas, hein, tu vois Même, même, même si tu pas en tort, ils ne conduisent pas bien, tu vois Ils ne s'arrêtent pas au bon moment, hein Il hein? faut freiner, quand même, tu vois bon, ben, Attends, je suis fait. oh, oh, oh, oh. Oh, on n'est pas là pour ça. Tu peux me recevoir quand là Tu peux me recevoir quand ?»« Je peux aller chez toi. Ah bah oui, ben bah, écoute, Je lui dis, à ce moment-là, je lui dis, mais tu viens tout de suite, ça c'était euh, avant les élections. Avant les élections. Ah oh, bah alors. Il m'a dit, ah ben bah, écoute, dit, ah, mais j'arrive tout de suite, dans, dans, dans, dans trois quarts d'heure je suis là. Dans trois quarts d'heure. Ah, tu vas vite, toi, attention sur la route quand même, parce que c'est dangereux, Berrié. Ah, je sais bien, tu viens de me le dire, tu viens de me le dire. Bon ben j'arrive, puis raconte. Ah. Ah, je dis, il m'a débarqué. Hein, il va débarquer, il va être une heure et demie, moi je vais faire comment euh, Je vais pas dormir, moi. Je dors plus, quoi. Hein je dors plus, je lui dis, je dors plus. J'ai des problèmes de sommeil en plus à mon âge, tu vois. Hein bon, alors, euh, il débarque, le voit débarquer. Hein, il vient qu'un il, il vient chauffeur, en plus. Il vient qu'un chauffeur. Je le vois arriver qu'un chauffeur dans la cour, là. Hein hein il garde sa voiture devant, là. personne hein bon, euh, Taxonne. Oh, ça va pas. Je vais lui ne faut pas klaxonner, Il y a des voisins. Là, puis il est tard quand même, hein, tu vois. Hein Bon, je vais lui dis. Ben, je vous la je vais vous arriver. Il était pas bien. Hein, il était, euh, il était limite dans la route. Il me dit, ben, bah, j'y rentre, je reste pas là. Je reste pas là parce qu'il fait pas chaud là. Tu vois, c'est pas encore l'été. Hein. C'était ça. Bien, il, il y a autant pour les actions. Hein, hein. Bon, alors, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Hein. Il m'amène une bouteille de champagne. Moi, je ne bois pas de champagne, moi. Tu m'as ramené un coup de calva. Moi, j'aurais pris du calva. Mais champagne, je ne bois pas. Hein. Alors, il me dit Bon, ce sera pour tes amis, etc. C'est un baratin. Euh, euh, euh, et me Je suis embêté parce que tu sais, quand tu es venu me voir pour la CG, hein, tu es venu me voir pour la CG. Tu te souviens Ah, bah ben, ça, je me souviens pour la CG, oui. Hein, hein. Et tu tu m'as dit Je vais essayer de faire quelque chose. Tu as vu où on en est aujourd'hui Bon, hein, hein. hein bon, bon. Je... Rien, rien, mais rien, tu vois, hein, rien, je t'ai dit, t'es même invité à mon expo, j'avais une expo, moi, j'avais une expo, tu te souviens, c'était l'année dernière, ça, hein, c'était l'année dernière au mois de juillet, ça fait juste un an, tu vois? ça fait, non, hein, si, si, si, si, si, si, si. Hein eh ben, Tu même pas venu, j'ai même pas un mot d'excuse, rien, tu vois, hein, tu m'as dit, je vais venir, ah, ben justement, je viens aussi pour m'excuser, tu vois, je t'ai débordé, dans ma tête, je t'ai débordé, parce que, je t'ai mal avec Hollande, tu vois, Hollande, Hollande, je, je voulais démissionner, toi. Démissionner, démissionner, mais tu, à ton âge, ça va pas. Hein, tu veux jamais retrouver de boulot Ah oui, mais. Hein, et le petit Macron, là. Le petit Macron, il m'a demandé de venir avec lui. Il venir avec, avec lui, ou ça Il m'a dit qu'il allait se présenter. Il allait se présenter aux élections. Oh, il il t'a dit ça Ah oh, bah, ben, il, il est pas gonflé, quand même. Hein, hein. Puis même, qui te dit qu'il va gagner hein, Qui te dit qu'il va gagner ah, je sais bien, mais il en veut, tu sais, il est mordant, oh là là, il y va, il va dur, tu vois, il va grave, il creuse profond, tu vois, bon, c'est, c'est pourtant pas, c'est pourtant pas la binette, tu, tu vois, bon, hein, bon, bah écoute, tu vois quelque chose? Ah non, pour le jour, pas une pas là pas une nuit. attends, là, pour, pour la soupe à l'oignon pendant qu'on y est, tu vois, non, non, non, écoute, euh, euh Allez, ah, prenez un petit jaune alors éventuellement, va bon vas-y, prends un petit jaune alors, mon euh, euh, petit jaune il était pas monté quand même, hein. il dit oh là là il va t'énerver quoi, hein. alors je lui dis un petit jaune et tout ça, et puis, et puis, et puis et il me dit, je sais plus où aller, tu vois, franchement je sais plus où aller, je sais même pas si je vais pas aller voir Marie, tu vois, parce que, euh, elle au moins, elle au moins, elle fait ce qu'elle dit, tu vois, alors euh, Hollande, euh, Franchement, franchement, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Hein. Il n'a rien fait de ce qu'il a dit, tu vois. Hein bon, la CG, la CG, je euh... ne peux rien, moi, tu vois. J'en ai parlé, hein, j'en ai parlé au hein, lors de la Chambre des députés, j'en ai parlé. Hein. Il, il m'a dit je vais voir ça. Il dit ça à tout le monde, tu vois Puis il ne change rien, il n'a pas de parole. Hein. Alors petit Macron, peut-être que. Peut-être que lui. Euh... Ah ben bah, écoute, tu me poses une question, je te réponds, comme je le pense. Je sais pas si c'est bien, tu vois. Je sais pas si c'est bien, je lui dis ça à l'époque, je sais pas si c'est bien. Ah mais j'ai fait tu m'aimes pas beaucoup. Hein ben, Je sais pas, moi j'ai tire au sort, tiens, voilà, tiens, je te donne une pièce, on tire au sort, tac, ta, tire au sort. Allez. Puis je tombe sur ma compte. Ah ben j'y c'est fait, hein Qu'est-ce que tu veux Je te dis, c'est même, même pas la peine de venir. Puis il me dit, ah bah ah, ah, ben, tu vois, tu m'as rendu service. Hein? J'ai ça m'a fait plaisir de te voir. Hein, parce que moi, tu vois, c'est bien le tirage au sort, hein, on fait tout ça maintenant, dans les écoles, partout, on fait toujours le tirage au sort, c'est comme ça que ça marche le mieux, tu vois, bon, oui, enfin bon, c'était même pas la peine de venir, mais si, mais j'aurais jamais pensé avant, c'est toujours de bons conseils, tu vois, c'est toujours de bons conseils, c'est mon nouveau, hein, au début des élections de, euh, à Hollande, t'as as été là aussi, tu te souviens euh, euh, J'en ai vu beaucoup à l'époque, j'en ai vu passer oh des, des, des députés, des faux députés, des anciens, des nouveaux, enfin tu vois. Ben hein, bah, écoute, on t'en à un autre. Hein. Bon alors, s'il y a un autre, euh, franchement il y a un chauffeur. Il va bien partir. Je profite qu'il reste à la maison, tu vois. Il faut que je fasse le lit, pas. il faut que je lève le canapé et tout, quoi. Non, non. non, non. et ben ici, si, c'est c'est c'est un troisième, la troisième, petit jour, la quatrième, et puis là, il, était, il était bien. Tu vois, il dit, euh, j'ai fait le... Je vais renvoyer mon chauffeur, je vais dormir chez toi. Ah non, non, non, tu ne peux pas dormir à la maison, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout le monde va le savoir, le lendemain matin, tout le monde va voir, tu vois. Tu vas repartir comment ben, Je ne sais pas comment je vais repartir, moi j'en sais rien. Enfin bon, tu m'en remets un autre. Ah ben non, tu ne peux pas en prendre un autre, c'est toi. T'es déjà bien avancé quand même, tu vois. Et puis j'en mets un cinquième parce que tu dirais qu'il allait se fâcher, un sixième. Et puis là, il était, il était mal, quand même, tu vois, je me, suis dit, je me suis dit, il va vomir dans le lavabo, quand même pas, tu vois, il est costaud, quand même, tu vois, il a, il a quand même une, une carrure, tu vois, hein il n'est jamais bien rangé, ça c'est sûr, mais, oh. Bon, ben, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais faire de lui moi Je vais quand même pas le déshabiller quoi, même, tu vois. Bon, parce qu'il aurait été incapable, tu vois. Ben, je lui ai dit, non, moi j'appelle le chauffeur, il, vient, il, il est dans la voiture, là, je, je, vais, je vais le chercher, et je lui ai dit, il te ramène, tu vois. Il va dire, non, non, non, il va pouvoir il te rend compte. Euh, euh, C'est pas la première fois, il va dire à la presse, ça me regarde pas, moi, tu vois, moi je vais bien donner des conseils, mais euh, je ne pas non plus.. Euh, ça dure ça dure des plombes, quoi, tu vois. Ça fond, je dors, moi aussi. Moi aussi, je dors. Hein j'ai une famille, moi. Attends, attends, j'ai une femme, hein. Euh, euh, tu veux la voir Parce qu'elle n'est pas facile, hein Elle va peut-être te remonter les bretelles, si tu la vois, tu vois. Parce que là, elle est. Elle, elle, elle est remontée comme toi, toi, depuis l'autre jour. Depuis il y a un an, quand même. Il y a un an, hein. hein il y a un an Ici, ici, il y a un an. Hein hein ici, ici, ici, ici. Et est parti. Comme ça. elle, hein, C'est chaud, et hein Eh bien, là, il m'a rappelé encore, là. Elle m'a rappelé, il n'y a pas longtemps, hein? la semaine dernière. Si, si, si, si, si. Troisième circonscription de la Manche, tu y parles, hein Et premier, et parti avec Macron. Si, si, si, Et il vient me dire oh, moi, tu sais, je suis très fidèle, fidèle. C'est ça la fidélité, hein Alors, avec Hollande à gauche, enfin Hollande à gauche, plutôt à droite d'ailleurs, il hein, part euh, avec Macron qui est à droite, enfin plutôt à gauche, enfin on ne sait plus trop. Hein, alors bon, tout se mélange là-dedans. Hein, c'est ce que je lui ai dit quand il est revenu, hein, la semaine dernière, je lui ai dit, écoute, il va savoir où tu veux, ouais, hein, tu ne peux pas aller partout comme ça, tu vois ce que je veux dire. Hein, bon, on ne va pas se le cacher, c'est quand même compliqué chez toi, tu vois, hein, mais chez tout le monde, chez tout le monde, vous êtes compliqués, vous, les macronistes. Hein, D'accord, maintenant, petit Macron, il, Macron et le Président, t'as vu ce qu'il fait là, tu vois, hein, hein, alors, les journalistes peuvent plus, euh, peuvent plus avoir une question, peuvent plus poser une question, c'est fini, tu te rends compte, hein oh oui, enfin, dès que je vais être député, ça va changer, tu vois, Il dit, ça, va, ça va changer, ça va changer, ça va changer, ça va rien changer, moi j'ai connu ta parole aussi, ah non, tu vois, c'était mauvais, c'était très mauvais ça, hein ça se passait mal, mal, mal, mal, hein quand je suis revenu, je dis, ah ben la CG, peut-être qu'il va faire quelque chose, 6,6 CG quand même, tu vois, c'était dur, hein plus de prime pour l'emploi, Hein, je parlais de 200 euros par mois, moi. Hein bon, eh, t'as fait quoi, là Et puis j'entends parler qu'ils vont remettre une petite couche. Quoi 1,7 en plus Tu te rends compte hein Ça va me faire du 250 euros par mois à payer en plus. Tu te rends compte hein bon. Ouais, non, mais ça va s'arranger, ça, j'y ai fait. Non, mais je t'assure, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Je sais que c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, vous dites tous et trucs comme ça, vous vous dites, non non mais c'est en votre intérêt, c'est votre c'est dans votre sens que ça marche. On fait ça parce que c'est parce que utile, c'est utile, c'est utile utile pour moi, pour moi c'est pas utile, tu, tu, tu me prends, prends l'équivalent d'un. Tu te rends compte Hein C'est énorme. Et puis voilà. Et puis. Euh, J'ai beau lui donner des conseils, mais écoute-moi. Bon, hein? Voilà. Puis il est parti. Comme ça, comme il est venu. Hein? Enfin, il y en a un devant lui, hein? enfin, juste derrière. Ils sont deux, hein. C'est Cousin. Un Cousin, lui, euh, il est loin. Bon, il est loin, effectivement, il est loin, mais on ne sait jamais, tu vois. Ben, c'est peut-être lui qui va gagner quand même, tu vois, Cousin. Hein Hein Alors... Oh, et puis, c'est fini, moi. Moi, j'en ai marre. Hein, J'en ai marre, j'ai tout fait moi, même, même pour, euh, pour tout le monde, hein Je l'ai fait pour Macron, je l'ai fait pour Donald, je l'ai fait pour Marine, la Marine, la Marine, hein T'as vu où elle est arrivée T'as vu ce qu'elle a fait hein T'as vu, vu comment quand elle était devant Macron Elle hein a dit comme connerie Franchement, hein elle m'écoute pas, mais personne ne m'écoute, hein Macron, il a laissé faire, il a un petit producteur, remarque, hein, parce que ça a marché, hein Voilà, où on va, où on, va où on va Où on va Hein We'll